Bonjour à tous, j'ai le grand plaisir d'accueillir Nadej Batola qui accompagne les femmes, notamment dans leur reconversion professionnelle. C'est elle qui vous en parlera le mieux. Euh, bah, Nadej, merci d'être là. Si tu veux bien te présenter un peu, oui. présenter comment. Euh, tu te, quoi, ce que tu fais actuellement et comment tu t'es lancé et puis petit à petit on va dérouler pour comprendre comment tu as trouvé tes premiers clients comment tu as créé ton programme de coaching euh, haut de gamme et où est-ce que tu en es aujourd'hui ça te va comme programme ça me va très bien, merci Good. Lingen let's go, je te laisse te présenter alors bonjour à tous et puis merci à Lingen de me donner l'occasion de euh, partager ma passion euh, dans ce que je fais et dans l'accompagnement que je propose aux femmes qui sont vraiment dans une transition professionnelle, qui sont en plein questionnement et notamment qui hésitent à se lancer dans, dans l'entrepreneuriat le, dans euh, pour X raisons. Hein, ça peut faire peur. On peut des fois lâcher une situation confortable et, et se retrouver dans l'incertitude. C'est pas toujours évident. C'est un sacré challenge. Et donc, moi, j'accompagne ces femmes qui ont le courage de, non seulement de se poser la question, de venir toquer à la porte et de dire « ouais, effectivement, j'aimerais bien un coup de pouce pour savoir si je me lance, comment je me lance euh, et dans quelle voie » en sachant que bien souvent, ça accompagne aussi une transition de vie plus globalement. Hein, ça touche vraiment euh, beaucoup plus que la reconversion professionnelle. C'est vraiment un changement de vie. Génial. Et, et comment t'en es venu à te lancer euh, bah, déjà en tant que coach et à choisir ce domaine plus particulièrement alors, moi, ça a été tout un long cheminement. Alors, je travaille déjà depuis des années dans l'accompagnement, hein, que ce soit l'accompagnement dans les projets de vie euh, ou l'accompagnement professionnel ou l'accompagnement social. Donc déjà, c'est ma fibre, c'est vraiment mon cœur de métier. J'aime l'humain hein, et j'aime l'aider à pouvoir avancer, découvrir ses, ses potentiels et toutes ses richesses, croire en lui et en son présent et avenir. Donc ça, c'est vraiment la base de, de ce que j'aime faire. Euh, et ce qui m'a poussé à, à devenir coach, c'est euh, ben justement le, le déjà plusieurs choses. Moi-même, j'ai été en transition de vie, du coup au moment où j'ai commencé à réfléchir là-dessus, euh, et dans l'objectif de gagner plus en, alors en, en liberté, entre guillemets hein, Parce que, <rire> <rire> que tu es en période de transition, on va en parler. Voilà, c'est ouais. ça, ça. Donc, euh, l'idée, c'était de, de, de changer de vie, en fait. Et dans, cette, dans ce changement de vie, il y avait cette idée d'entreprendre, euh, alors, j'entreprenais déjà, euh, puisque du coup, en, au sein des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai mis en place différents projets, donc j'ai fait de l'intraprenariat comme on dit. Euh, avant de me lancer dans le coaching, j'ai aussi lancé une entreprise de création textile, euh, éco-responsable et solidaire. Euh, et puis ensuite, je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas euh, aider aussi d'autres femmes qui veulent se lancer, parce que de mon expérience de lancement dans ma première entreprise, euh, je me suis dit, en tant que femme, ce n'est pas évident euh, de se lancer. Il y a pas mal d'accompagnements qui sont faits, il y a des dispositifs, mais pour toucher vraiment la spécificité liée à la femme, euh, dans, dans son intuition, dans, dans, dans les questionnements qui sont les siens. Est-ce que je me lance Est-ce que je suis un enfant Est-ce que je me marie Je ne marie pas. pas. Voilà, il y a quand même pas mal de choses euh, qui entrent en compte, qui sont vraiment propres à la femme. Et euh, j'avais envie de leur partager euh, mon expérience, et puis aussi, mon expertise de l'accompagnement. Ok, super. Et euh, euh, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le coaching qu ouais, qu Qu'est-ce qu qui te fait le plus vibrer Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans le coaching Qu'est-ce qui fait ah. que même dans 10 ans, tu continueras dans le coaching ouais. Alors moi, ce qui me fait vibrer, c'est de voir mes clients avancer, reprendre confiance en, reprendre confiance en elles. Euh, et concrétiser leur projet. Ça, c'est vraiment le truc ouais. qui ferait que euh, je recommencerai et recommencerai et recommencerai. <rire> en tout cas, ça se voit sur ton visage à quel point euh, tu aimes ça. Euh, Raconte-nous du coup un peu bah, comment ça s'est passé, comment tu as créé ton offre, euh, comment tu, voilà, euh, quelles ont été les premières versions, comment tu t'es décidé sur euh, en quoi consistait ton offre. Peut-être que tu mmh. peux aussi nous en parler. Euh, mmh. Après, on sera curieux de savoir comment tu as trouvé tes premiers clients. Alors, comment j'ai créé mon offre? Eh bien, en entrant dans le programme de Mission Passion, justement. Ouais. Alors, j'avais d'abord commencé par suivre des petits tutos sur le net et puis après, j'avais commencé à recevoir des newsletters et après, à regarder notamment les folies web. C'est là que je t'ai euh, découvert. Ouais. Et puis, de fil à aiguille, euh, à prendre une session euh, à l'appel découverte ouais. et à rejoindre le programme et la super équipe avec laquelle j'ai cheminé euh, tout au long de, de, la, de ces quatre mois euh, avec Mission Passion. Ouais. Et donc, c'est dans ce, dans ce programme d'accompagnement-là que j'ai pu vraiment affiner mon offre, partir vraiment de, de mon histoire, de qui j'étais, de ce que j'aimais, euh, pour savoir vers qui j'allais proposer euh, mon service en fait et mon appui. Euh, et ma joie mon enthousiasme okay. et euh, c'est comme ça qu'on a travaillé l'offre en fait petit à petit et ensuite elle s'est affinée en faisant aussi euh, c'est quand j'ai commencé à avoir mes premières clientes à échanger aussi avec des amis parce que j'ai un bon soutien de ma famille et de mes amis je les remercie vraiment du fond du cœur <rire> Ah, oh, yes. <rire> ouais, délicasse. Ouais, vraiment. Et euh, c'est quand j'ai pu euh, faire les premières sessions, mes premières sessions de coaching. Alors, au début, je faisais à l'heure. Hein, j'ai fait à l'heure au début. Euh. <rire> très bien. C'est pour commencer, c'est très bien. Et puis, c'est en faisant que je me suis dit, ah non, finalement, c'est plutôt comme si… Bon, finalement, c'est plutôt euh, plus précisément ces personnes-là et plus précisément des projets de ce type-là. Et c'est comme ça, en faisant, en fait, ouais. en faisant, ça c'est précisé. Okay, okay. Tu veux bien rentrer un, un peu dans le détail de ton offre, c'est quoi euh, oui. euh, que tu vends plus précisément Oui, oui, oui. Alors j'accompagne les femmes euh, dans la découverte vraiment de leur voie entrepreneuriale. Donc je, je leur propose d'abord dans un premier temps un bilan entrepreneurial pour bien travailler l'adéquation femme-projet avant même de réfléchir euh, le, le business plan, euh, l'étude de marché. Mmh. Euh, pour moi, je trouve que c'est important d'abord de bien se poser de, la question de mais qui je suis et quelle entrepreneuse je suis, parce qu'après, tout le reste va, dé, va en découler. Euh, tout le reste va en découler dans les relations qu'on aura avec nos, les clients. Tout le reste va en découler dans l'idée même d'entreprise de, de, de, que l'on va mettre en place, dans les valeurs qu'on va vouloir y injecter. Donc, du coup, je fais d'abord ça. La première étape, c'est vraiment ce bilan de qui je suis, où j'en suis et pourquoi je veux me lancer. Parce que ouais. du coup, le pourquoi, là, c'est ce qui va vraiment permettre à l'entrepreneuse euh, de, de tenir sur la durée. Ok, génial. Et combien de temps dure le programme À quelle fréquence sont les sessions Comment tu as dit Alors, le ton programme, ouais, alors le programme, donc du coup, donc, avec ce entrepreneurial et puis après, étude réellement de, de, de, de l'idée à l'entreprise et de l'entreprise au lancement, il se fait en tout sur trois mois vraiment dans, dans ce démarrage-là. Euh, et euh, les accompagnements, je les fais au rythme d'une session de coaching par semaine. Et entre chaque coaching, il y a bien sûr des objectifs et des challenges que les, euh, que les femmes que j'accompagne sont amenées à faire. Et c'est vraiment génial. En fait, elles sont, ça, les, ça les motive. Ça les motive vraiment. Elles me disent très souvent vraiment, ça me motive, ça m'aide à à garder le rythme. Et puis, euh, bientôt, je pense que je pourrais mettre en place des sessions de groupe. Pour l'instant, je suis encore sur de l'accompagnement individuel. Et euh, d'ici là, je pense que je vais commencer à mettre en place des sessions de groupe. Cool. Et, et tu suis. Euh parfaitement, entre guillemets, une, une certaine logique. Il y en oui. a qui veulent lancer du groupe dès le départ. En fait, ça, à moins que tu aies déjà une, une énorme audience, ça ne marche pas comme ça. Donc, bravo, tu as, ouais, as ouais. compris en tout cas. Euh, est-ce que tu veux nous donner euh, la fourchette de, de prix mm -hmm. quoi Grosso modo, combien tu factures pour que les gens aient une idée de, de comment ça se passe Et, et peut-être, est-ce que tu as toujours facturé à ce tarif-là ou est-ce que tu as les crescendo surtout Oui, oui. Ouais. Alors, alors, je facture actuellement le pack… Entre une fourchette qui varie entre 1500 et 1700 euros. Ouais. Euh, alors, je n'ai pas toujours euh, fonctionné, je euh, <rire> n'ai pas osé dès le départ mettre ce prix-là. Je pense que moi-même, j'ai dû travailler euh, le plafond de verre avec les histoires de, du rapport à l'argent, du prix. Donc, j'ai d'abord fait à l'heure. Alors, si tu savais à l'heure, <rire> je bah voudrais bah, vraiment. Il n'y euh... okay, a pas on a à avoir. Hein, moi aussi, j'ai commencé par du à donc, j'ai vraiment commencé à l'heure, pour te dire, je faisais 25 euros de l'heure. Euh, <rire> et après, c'est des clients, en fait, qui m'ont dit, des clientes, qui m'ont dit, mais vous n'êtes pas assez cher, hein, avec tout, tout l'investissement que vous donnez, euh, tout le temps que vous passez, euh, parce qu'il y a, a l'heure vraiment de coaching, mais après, il y a tout le, le travail entre, euh, et les échanges qu'on peut avoir par mail ou, euh, ou SMS. Et donc, euh, voilà, c'est là que ça m'a fait prendre conscience que, bon, Maintenant, tu peux, euh, tu peux ajouter de la valeur euh, dans, dans tes prix aussi et, et, et euh, te faire rémunérer et proposer un tarif à la juste valeur. Mmh, okay, et donc, vais monter petit à petit comme ça. Okay, cool. bah, voilà, si vous êtes intéressé par travailler avec Nadège, allez-y maintenant parce que les tarifs vont forcément évoluer. Donc, ne euh, <rire> oui. tardez pas. Euh, Nadège, comment s'est passée euh, ta première cliente Comment tu as eu ta <rire> première cliente dans le cadre de ce programme euh, haut de gamme, ce programme euh, premium Oui. Alors, j'ai eu ma première cliente via mon réseau professionnel, puisque du coup, j'interviens, euh, donc je suis encore en situation d'emploi, j'interviens euh, dans différentes euh, sessions d'ateliers sur des thématiques professionnelles. Et puis, au fur et à mesure des échanges, je ne disais pas forcément que j'étais coach, d'ailleurs, aux personnes que je contactais, mais c'est elles qui le devinaient ça, c'était assez rigolo. Ah ouais Oui <rire> c'est énorme. C'était assez rigolo. Elle finissait toujours par me dire Mais vous êtes coach, non Ou alors, elle, quand je commençais à le leur glisser, elle disait Ah voilà, je savais. Je me disais bien que j'étais tombée sur la bonne personne. Mais ça fait chaud au cœur, en fait. <rire> euh, c'est génial. Du coup, c'est dans le cadre de ton. Euh, donc, tu as rencontré ça dans le cadre de ton réseau professionnel. Voilà, euh, comment ça, ça s'est pas... passé avec la première cliente Il s'est passé quoi après alors, du coup, je lui ai proposé une session découverte d'abord. OK, Offert, euh, gratuite, hein. euh, offerte ouais. et gratuite. Offerte et gratuite, oui. Je le fais ouais. pour chaque personne qui veut commencer avec moi de façon à ce qu'elle puisse prendre connaissance de ma façon de travailler et voir aussi si ça passe pour elle ouais. et si on est OK. Et donc, je lui ai proposé une première session. Et puis, euh, elle a voulu me payer tout de suite, en fait, euh, à la... <rire> à la session découverte. Donc, je lui ai quand même dit ben, que euh, celle-ci, elle est offerte. <rire> Et puis, qu'elle pourra payer la suivante. Et puis, ça, ça s'est enchaîné comme ça. Et elle m'a orienté ensuite une autre personne. Ok, et ainsi... trop bien. T'as mis combien de temps entre ton intégration dans Mission Passion et cette première cliente C'était pas juste après le programme d'ailleurs Si, c'était juste après. Donc, euh, c'était peut-être un mois, un mois et demi après que j'ai eu okay. ma première cliente. Ok, ok, cool. Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais changées qui pourraient aider ceux qui nous regardent Qu'est-ce que tu aurais fait différemment ou est-ce que tu penses que tu as fait ton mieux alors, ce que j'aurais fait différemment, peut-être. Euh... Alors, je ne sais pas si ça aurait pu se faire, mais ce que je me dis en tous les cas, euh, c'est de pouvoir se rendre, du plus que cela est possible, de pouvoir se rendre disponible. C'est-à-dire que j'aurais peut-être négocié plus tôt, euh, comme moi, je suis en contrat de travail, euh, j'aurais peut-être négocié plutôt un petit peu un allègement de, de mon temps de travail salarié pour pouvoir développer plus vite euh, du coup, euh, mon, mon activité, parce qu'en en fin de compte, ça va très vite. Une fois qu'on est lancé, euh, c'est difficile à croire au début parce qu'on n'ose pas, on, on a quand même des appréhensions, hein, euh, la question de la légitimité. Mais ensuite, une fois que ça démarre, ça s'enchaîne très vite. Et donc, euh, voilà, ça, c'est un point où je me dis, oui, j'aurais peut-être pu euh, éventuellement négocier plus tôt, d'autant que mes, euh, mon employeur est au courant que du coup, je, je, je lance... Euh, cette activité à côté, que je me forme. Euh, J'étais encore dans le programme euh, avec Mission Passion, d'ailleurs. Ouais, ouais. <rire> Donc, ils étaient au courant. Ils étaient okay. au courant. Euh, quelles ont, tu as commencé à en parler un petit peu. Quelles ont été tes croyances limitantes ou tes peurs, tes émotions qui t'ont ralenti et qu'en partageant, tu pourrais aider d'autres personnes à ne pas mmh, passer mmh. par ces mêmes épreuves Qu'est-ce que tu leur dirais ouais. Alors, La première croyance limitante, ça a été euh, « ça ne va pas aller si vite ». Enfin, ça va quand même prendre du temps. Quoi. Enfin, euh, en plus, euh, quand on fait une démarche... Euh, moi, j'avais déjà créé une première entreprise donc dans l'artisanat. Euh, mmh. Et ça, ça prend effectivement un peu plus de temps, hein, le temps de créer sa clientèle, son produit. Donc, j'étais aussi partie sur ce schéma-là. Euh, donc là, la première chose que je dirais, c'est euh, ne pas se fermer les portes en se disant que ça va prendre du temps. Ça peut mmh. aller très vite. En fait. Et donc, être prêt à rebondir euh, quand ça arrive. Quoi. Ouais. <rire> moi, j'ai été plutôt surprise après et du coup, j'ai passé de très, très longues journées. <rire> <rire> ça marche, ça marche. <rire> euh, en, en quoi Mission Passion t'a apporté euh, l'aide dont tu avais besoin pour te lancer En quoi ça a été, été utile dans le démarrage de ton activité à Moi, ça a été vraiment très utile avec oui. l'énergie du groupe, de voir que j'étais pas la seule à être dans les questionnements. Dans ces fameuses croyances limitantes, il y a eu aussi euh, la croyance limitante par rapport à la légitimité. Hein. Euh, pourtant, ça faisait, ça fait longtemps que je fais de l'accompagnement, mais là, d'être vraiment à mon compte. Ouais. Euh, sans avoir un petit peu euh, le statut de l'entreprise salariée. Là. Euh, il y a toujours un petit peu cette question de mais est-ce que je suis légitime En plus, il y a plein d'autres coachs. Qu'est-ce qui va faire que euh, la personne va venir me voir plus que d'autres mmh, mmh. euh, Donc l'énergie du groupe, là, ça m'a beaucoup aidé, vraiment. L'énergie ouais. du groupe et puis les sessions, les sessions régulières euh, ouais. en individuel. Cool, génial. Et À qui tu recommanderais Mission Passion, euh, à ton avis Ce serait bon pour, pour quelle personne, Pour ceux qui nous regardent et qui se disent « tiens, je ne sais pas si c'est fait pour moi ». Alors moi, je recommanderais Mission Passion à toutes les personnes qui ont vraiment l'amour de l'humain et qui souhaitent accompagner d'autres à aller dans leur plein potentiel et euh, dans l'épanouissement d'eux-mêmes, de leur projet. Vraiment ça, euh, toutes les personnes qui ont vraiment à cœur d'accompagner les autres, d'aider les autres, ouais, je leur recommanderais Mission Passion. Cool. et C'est quoi du coup maintenant pour toi la suite Tu en es où aujourd'hui Tu as eu combien de clientes en tout maintenant Alors, j'ai eu une dizaine de clientes en wow. tout. Oui, okay. <rire> ouais, ouais, vraiment, je suis assez contente. Wow. Donc, la suite, c'est de compléter maintenant mon offre avec euh, des sessions de groupe et de commencer à faire des, euh, des, des ateliers euh, mmh. en ligne pour mutualiser un petit peu les questions et leur faire bénéficier de l'énergie du groupe, tout comme moi j'ai pu en bénéficier dans mon parcours. J'aime beaucoup ça, le collectif. Okay, cool. Euh, je pense qu'on peut aussi faire un clin d'œil à, à la personne qui euh, t'accompagne actuellement. Est-ce que tu veux en parler parce que tu suis un programme aussi maintenant Oui. Et, et oui. Je, pense, ça, je pense que ça t'a aussi pas mal aidé, c'est ce qui fait oui. que tu as plein oui. de clients en ce moment Exactement. Donc, en fait, Clémence Ferraz, elle fait le programme L'Ascension des Pépites ouais. et elle nous accompagne vraiment à travailler notre offre, mais avec le cœur. Pour les personnes, surtout comme moi, qui viennent du milieu du social ou euh, la vente et le social, Enfin il voilà, y, y a des croyances un peu comme ça, où euh, ça ne se synchronise pas. Ouais. <rire> elle nous aide vraiment à rentrer dans cette démarche que euh, vraiment, oui, euh, on peut vendre notre offre avec le cœur. Ok, génial. Donc, euh, c'est vraiment ce que je retiens en tous les cas, moi, de ce, ce programme-là. Euh, du coup, est-ce que tu aurais un dernier mot à partager avant de terminer Qu'est-ce que tu aimerais dire à oui. ceux qui regardent euh, Oui, j'ai un dernier mot qui est que quand on accompagne des personnes et des femmes extraordinaires, on peut aussi créer des partenariats Puisque à l'heure actuelle, euh, donc, il y a une personne euh, que j'accompagne qui s'appelle Madame Elia et qui, qui crée, qui est en cours de création d'entreprise Webcom Design et qui va me faire tous mes supports de communication. On va travailler vraiment euh, dans ce sens-là euh, en échange de bons procédés. <rire> OK, cool, cool. Bah, donc, voilà. on est dans l'action, il y a des choses qui se passent, quoi, ouais, et dont on n'attend pas forcément. Tout à fait. Génial, merci beaucoup Nadège pour ton partage, merci pour, bah, pour la joie que tu apportes dans ce monde qui a besoin de coachs comme toi et puis bonne continuation à de, de voir tout ce que tu vas continuer à accomplir encore. En tout cas, tu es, es top et je crois que tu vas faire de, de grandes choses. Donc, merci en tout cas d'être venu partager ton expérience avec ceux qui nous regardent. Ben, merci à toi Lingen de m'avoir invité à partager tout ça. Cool, ciao, ciao. Ciao, ciao.